Un matin, Anna Gardine sentit dans son cœur quelque chose comme une épine, la mettant d'humeur. Califleur, son ami d'enfance, qui lui dit C'est une horreur, quelle affreuse était encore là et pour en prendre soin elle a lâché Amandola chercher du soutien cette dernière dans un sourire lui dit me je ne il y a des choses pire à pire pense aux Éthiopiens te fais tout un empire d'une petite province Ça te passera comme un soupir tant la chose est mince Anna Gardine chez Philistère, se fit expliquer Que son mal était sans mystère C'est pas bien compliqué les chagrames sont pas bien en place Le type est rayé. À moins que ce soit une jointe culasse Qui soit encrassé j'étais dit, elle s'entendit dire Prends-toi des vacances Au contraire, elle reçut des nuits Augmente de la cadence Tom lui dit Ça me fait pareil Chaque fois que la lune monte Je te fais un thé groseille. Et je te Pour toi, tu es toujours trop gentil. Je te l'ai dit sans foi Son père lui dit Allons, sèche-moi ses larmes. Tu mouilles tout ton pantalon. Allez, femme, va, allez, femme. Va. Anacardine dépassée et au désespoir, face à tant d'oreilles cassées, s'assit sur le trottoir et là dans sa solitude et sans y penser. S'offrit enfin l'interlude qu'elle recherchait Elle parla en toute franchise Et sans retenue Elle parla nette et précise Elle se mit à nu Elle parla libre et sincère Un petit chien tout penaud l'avait écouté Il va lui lécher la main, puis il s'en alla Effaré dans le matin, elle ne bougea pas Elle resta dans sa stupeur. Thank uh -huh.